Faire l'acquisition d'un bien immobilier est toujours un grand projet. Découvrez les étapes essentielles pour réaliser cet achat en toute sérénité. Pour bien commencer, identifiez vos besoins. Votre famille s'agrandit et vous rêvez d'un appartement plus grand ou d'une terrasse Une fois vos besoins définis, simulez en ligne combien vous pouvez emprunter sur le site Hello Bank, sur l'application Buy My Home ou contactez la Hello Team. Commencez maintenant votre recherche. Un bien vous plaît Faites une offre d'achat au vendeur. Si elle est acceptée, vous pouvez signer le compromis de vente en agence ou chez le notaire. Le moment est venu de constituer votre dossier de financement. Pour ce faire, réalisez votre demande en ligne ou contactez la Elo Team. Définissez aussi les caractéristiques de votre crédit et de votre assurance emprunteur. Votre banque vous demandera des pièces justificatives pour vérifier votre capacité d'emprunt et vous délivrer l'accord de financement. Votre banque accepte de vous financer. Elle vous envoie une offre de prêt. Vous disposez alors de 10 jours pour en prendre connaissance. À partir du 11e jour, renvoyez-la signée à votre banque. Ça y est, vous n'êtes plus qu'à une étape de devenir propriétaire. Pour préparer la signature de l'acte de vente, Faites un virement de votre apport personnel au notaire et souscrivez à une assurance habitation. Il ne vous reste plus qu'à signer l'acte de vente chez le notaire et à récupérer vos clés. Vous êtes désormais propriétaire. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure